Salut à tous. Alors c'est vrai que pour ce premier vlog, <rire> il t'a mordu, mordu. Non le non non non, il t'a pas mordu. C'est simplement que c'est le, il a la langue toute fraîche. Il m'a mordu le doigt. Ah, parce qu'il sait que t'aimes pas les chats. Comme je disais, pour ce premier vlog, c'est vrai qu'on a mis vraiment ouais, beaucoup de vrai, temps te à le fichu. commencer. On de... je vais en faire plein. On a mis vraiment un mois à s'installer, à trouver l'appartement, à faire tout ce qu'il faut. Ce qui compte, c'est qu'on commence à les faire. Donc là, on va voir le temple. Donc ce temple elle prend la photo. Et ensuite le programme c'est qu'on va aller tout simplement à la plage à côté de ce temple là et ce soir on va à la maille jusqu'à le marché le dimanche soir voilà allez c'est parti j'aime trop les chats oh là là. Romain c'est l'ami des bêtes okay. alias Brigitte Bardot voilà on a son collègue ici présent et on y va les gars il a la langue toute rèche un peu comme toi non <rire> C'était cool. cool Ouais Bon en tout cas, je suis content parce que je viens de voir et j'ai retrouvé mon ami Viens Minou Ah tu m'as reconnu hein Ah il fait mal, il fait mal carrément quand il est. Allez, Bon j'ai été heureux de te rencontrer mon petit pote Qu'est-ce qu'on fait on l'adopte Moi j'aime bien il a l'air sympa c'est quoi qu'ils nous ont donné en fait Oula il, il a vu son ennemi Franchement, C'est quoi qu'il nous a donné euh, bah C'est des bracelets hein. Des bracelets symboliques ouais, et... Bon maintenant qu'on s'est fait bénir Maintenant qu'on a vu le temple On va tout simplement prendre non. Le scooter Et on va se diriger vers la plage Et je le répète ce soir on je ira nous du nous coup, nous coup nous à nous la maille Là au niveau de, la... de quoi et Voilà il nous a bénis on nous a bénis. Ouais, on s'est fait bénir et maintenant on va direction la plage. C'est parti. On adore ce genre de route. T'as raison, c'était Comme il là. a la marée euh, basse Comme Je te l'avais dit. Bon. J'en étais sûre. On va où alors Bah, ben, la maille. Hein. Allez. J'en étais sûr. Du coup, direction la maille. Puisque. On voit Au pas bien avec le téléphone. Mais non, c'est la même, c'est la même. Wow. Ouais. Bon, il y a eu un changement de programme. En fait, c'est que l'eau est tellement... Il y a tellement de marée basse qu'on peut pas aller à la plage qui on était prévue. On peut se baigner. Voilà. Donc on a trouvé ce petit endroit face à la mer. Vraiment sympa. Bon, qu'est-ce que t'en penses de cet endroit C'est grave bien. C'est grave bien, hein. J'ai grave faim aussi. Ouais c'est grave bien. Il balance toute cette fumée dans tout l'hôtel, tout ça parce qu'il y a énormément de moustiques. Donc euh, ça fait. c'est fait pour les, les tuer ou les faire fuir, mais en tout cas ça nous fait fuir. Ouah wow, la vache Ouah wow, la vache. Du coup ça nous fait fuir à nous aussi. Et euh, bah du coup on va prendre le scooter. On va prendre le scooter, on va se diriger vers La Maille. Donc là, on est euh, situé euh, pas très loin de Fisherman, on est en haut à droite de l'île. On va se diriger tout en bas à droite et on verra sur la route s'il y a de quoi manger, si euh, on peut s'arrêter à une plage, enfin on va voir. Ce qui compte, c'est qu'on aille en direction de La Maille et pour le reste, on verra. Donc allez, on va sur le scooter et puis euh, direction La Maille. Là du coup, on est au marché de La Maille. Et il y a quoi le dimanche soir Il y a de la bouffe. Il <rire> y a de la Il <rire> y a beaucoup de bouffe, beaucoup de dessert, beaucoup de sucré, non Oui. Tu comprends les bouffes Je suis toujours là. Il n'y a pas de femme Bon c'est pas très original, j'ai pris un kebab, un kebab de poulet. Mais bon vu qu'on mange toujours des patates et qu'on mange toujours traditionnel, et que j'ai vu cette broche toute neuve, c'est bon au moins Ouais. Thank you Bye. Thank you J'ai jamais mangé de kebab en France. Et il faut que le premier Enfin, le deuxième, du coup, c'est en Thaïlande. J'ai oui, jamais eu le en France. Non, j'ai jamais été dans un truc de kebab, genre. Euh... Mais n'importe quoi, on est allés ensemble. Cool. Avec Maëlle et Marion, grec, qui faisaient les kebabs. Ah, c'est des kebabs ça Oui, il y a des bêtes, goûter. Ah non non non. Allez, me non, goûter. non, non, non. Non, non, non, non, non, non, je t'en si tu veux. On a pris des raviolis, on a pris des sushis et on a pris un mango ice, c'est de la mangue avec du riz et du lait de coco, on et va se poser. Très bon. très, très bon. poser sur la plage et on va se régaler. par contre il commence à pleuvoir. Merde ah, ouais, de vrai, de vrai, de Bon, bon. Ouais, bon t'as bien mangé Super bien Tu veux quand même non Je sais pas, go à les zoukés, hein tu veux zouker Je zouker un zouker. club là Non je rigole va Vas-y zouk Mais pour zouker il faut être deux hein Tu ouais. zouk pas tout seul Montre moi ce que tu ferais Je ferais quoi comme ça tu zouk. Je, je zoukerai comme ça regarde C'est comme ça que tu, zoukes. tu zoukes comme ça Comme ça il faut zouker là Il est où le scooter bon il se passe quelque chose de marrant c'est qu'on a laissé le scooter ici et, euh... et au final on revient il est plus là donc ils ont dû le déplacer mais savent comme que... ah il est là ça y est bien joué mademoiselle